Je me fais attaquer par des moustiques, ça c'est pas la joie Hey Aujourd'hui je vous retrouve avec un joli coucher de soleil dans la nature chez mes parents avec la musique des animaux Des petits chants de rossignols et des cigales Il va faire nuit et je me fais bouffer par les moustiques Sinon aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'applications pour devenir badass La dernière fois que j'ai fait cette vidéo c'était pour devenir une Beyoncé 2.0 Mais là c'est pour devenir une Beyoncé tout court Oui bien évidemment que je te mens un petit peu Après t'es pas obligé de devenir Beyoncé, moi je préfère devenir... Euh... Bref, aujourd'hui je reviens pour vous présenter des applications I got the La première application c'est pour acheter des trucs de badass Genre en fait je fais souvent des achats en ligne Comme manquer à mon vœu Mais surtout en ce moment je suis à fond shopping Et du coup j'utilise l'application IGRAAL e Bon t'as dû entendre parler d'Igral, e de voir cette pub à la télé Alors le Graal j'ai pas trouvé mais j'ai trouvé IGRAAL e Mais c'est quoi son pouvoir bah, quand t'achètes sur internet en passant par Igral.com, tu gagnes de l'argent. a plus de 1500 marchands. Oh Ou par les youtubeuses. Et eh bien, j'en fais partie aussi. En gros, c'est super simple. C'est une application gratuite que t'as dans ton petit ordinateur de type De type Mac pour le coup. Du coup, à chaque fois que tu commandes, en fait, tu passes par Igral et tu gagnes en fonction de ta commande. Imaginons, tu as vu un petit pull sur Asos et euh, tu le vois à 20 euros. En passant par Igral, tu vas le payer 20 euros, mais tu vas gagner, imaginons, 3 euros. Donc finalement, tu vas le payer moins cher grâce à Igral. Et en gros, j'utilise Igral depuis un petit moment et du coup, Igral m'a contacté ce coup-ci pour vous en parler en vidéo, du coup j'ai quelques petits avantages pour vous. Alors oui je suis transparente, hein, je vous le dis, quand il y a un partenariat etc etc. Pas besoin de crier place mot produit à toutes les vidéos, surtout que sur ma chaîne il n'y a pas beaucoup, mais euh, voilà quand ils y sont, je vous l'ai dit, non on va cracher sur personne les hommes. En gros, quand vous vous inscrivez sur IGRAL, e de base, vous avez 3 euros quand vous passez par le lien classique. Mais si moi je vous parraine, vous gagnez 10 euros sur IGRAL. E donc déjà, vous commencez, vous gagnez 10 balles. C'est super chouette. Et je serai votre super marraine. Euh, ça vous servira à rien dans la vie, mais vous allez gagner 10 balles. Pas mal. Je vous mets le petit lien dans la barre d'infos. Donc si vous voulez vous inscrire, vous pouvez. C'est gratuit, je précise. Vous vous inscrivez, vous gagnez 10 euros, vous faites vos commandes par-ci, par-là et vous gagnez de l'argent. Je me suis dit, bon, je vais quand même leur présenter parce que j'aime bien vous présenter des trucs qui sont gratuits et qui vous font gagner des choses. Sinon, ça m'ennuie me, ça un petit peu. Et en en gros quand vous téléchargez l'extension du site quand vous passez sur un site genre par exemple parce que moi je suis très tête en l'air donc j'ai mis l'extension parce que moi je vais passer sur euh, imaginons euh, je sais pas ben asos du coup parce que c'est là où je commande le plus euh, je vais passer dessus et puis je vais oublier qu'il y a le truc donc avec l'extension il y a un petit truc qui dit hé hey, hé hey, t'as ton cashback là et du coup bah voilà vous passez par là et tout non mais c'est bien fichu et donc maintenant vous pouvez commander toujours des trucs euh, un peu moins cher du coup en regagnant de l'argent comme ça vous êtes moins coupable voilà Deuxième application, c'est pour être une bombasse sur la plage. Euh, c'est une application sport-nourriture. Bon, évidemment que non, je précise, t'as pas besoin d'être fit girl pour être badass sur la plage, mais en ce moment, vous savez que je m'intéresse fortement à tout ce qui est santé et sport. Alors, je sais pas pourquoi, une petite lumière qui a fait ding ding un matin et qui m'a dit « Léa, euh, le sport deviendra ton meilleur allié. La bouffe... Euh, » en... C'est pour ça que j'ai téléchargé l'appli, mais le sport, ça deviendra ton super copain. Le soleil se couche, on me voit de moins en moins, c'est ah, génial. Les joies de l'appareil photo font qu'il y a un petit peu de soleil, du coup, vous perdez le beau coucher de soleil que vous avez derrière. Bon, je disais que je m'étais mis à fond dans le sport à la santé, alors je sais pas, mon but c'est pas de perdre du poids, mais de me tonifier. J'avais fait la vidéo, je suis grosse, mais là je suis en fond, à fond, à fond les ballons, hein, ça se dit plus depuis 1990, mais je vous mets mon petit Instagram de fit, euh, myfitléachou, où je partage tous mes repas, mon sport, mon évolution et tout ça, donc si ça vous intéresse, voilà. Et en gros, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Live parce que je ne sais jamais quoi manger, quand manger, comment le manger Moi je mange tout et j'aime tout Et ça se... Ce... Ça se ressent sur ma vie. Hein. En gros, avec l'appli, vous prenez votre petite appli, vous scannez votre aliment, puis euh, vous regardez ce qu'il y a dedans, s'il y a des protéines, s'il y a des glucides, s'il y a des trucs. Et il y a des petits smileys qui vous disent si oui ou non vous pouvez manger ça maintenant dans la journée. Genre par exemple, si vous avez mangé trop de sucre, si vous rajoutez des fruits, ils vont vous dire non, non, c'est pas bon alors qu'il faut rajouter d'autres choses. Enfin bref, c'est très très bien fait. Il y a euh, le truc Premium. Alors je fais ça avec ma main, c'est super chiant, en plus ça me fait mal. Je crois que c'est dans le sud on parle trop avec les mains comme ça. Je préfère des corées, vous faites pas de screen. Il y a une application qui est Premium et euh, je l'ai pas encore téléchargée parce que je suis chez mes parents et ma mère, j'ai pas une la pression avec la bouffe, elle est déjà bien mignonne de me faire à manger euh, donc je vais pas aller me plaindre. Oui, je vais pas manger ça. Je voilà, je suis très contente d'être chez mes parents puisque j'ai à manger, mais euh, c'est vrai que du coup, c'est pas très fit, hein. c'est de la bonne bouffe. Euh... L'autre appli pour être badass c'est quand vous l'êtes mais que vous voulez l'être encore plus parce qu'on est chiant et qu'on va être encore plus badass. Je sais pas pourquoi hein. Et quest ce qu'être badass Dites-moi tout. Bon, pour être badass, il y a l'appli que je vous ai présenté l'autre jour, où vous pouvez vous faire la tête de qui vous voulez en deux secondes. Top chrono, alors que vous êtes levé avec une gueule de bois énorme. Mais moi je vais vous parler d'une application qui s'appelle VSCO. Alors c'est une application de retouche photo. Je l'adore parce qu'en en fait, bah c'est ma copine, hein, parce que comme ça je suis moins moche. Non mais en fait ce qui est bien c'est que en fait vous pouvez pré-créer des filtres. En fait, moi je me suis fait mon filtre, c'est pour ça que tout le monde dit t'as des coups de soleil, non, mon filtre est un peu roux. Euh, c'est normal j'ai pas des coups de soleil une appli qui est gratuite vous pouvez faire votre fil instagram vous pouvez copier vos filtres les remettre les modifier faire ce que vous voulez etc pour moi ça reste la meilleure application de retouche photo les plus naturelles je veux dire que les retouches qui couent et tout ça pardon pour ceux qui utilisent mais désolé je l'ai dit mais genre les toutes retouches de lissage de peau et tout ça genre en mode nanana, Ben bref un peu make plus avec des paysages ou des trucs un peu trop lisses pas très naturels et tout ça ben, moi j'aime bien la photo brute un peu naturelle, mais retouchée de façon jolie enfin chacun sa vision du joli encore une fois mais c'est vrai que voilà c'est pour moi moi c'est une des plus pros. quand je dis par Kikou j'entends Pikmokei Pour moi c'est une application de Kikou que j'ai utilisé jusqu'à mes 18 ans Mais je n'ai rien contre les Kikou, hein. je l'ai été donc voilà Mais désolé si je vous ai vexé Ceux qui utilisent Pikmokei, je vous aime quand même Mais voilà bref La troisième appli c'est quand vous êtes vénère Parce que j'ai décidé que les badass étaient vénère Voilà moi je suis une badass vénère En enfin, fait je suis pas une badass mais je suis vénère En gros c'est Battle Bay What Qu'est-ce que tu me dis Le soleil de se coucher Le soleil vient de se coucher est venu C'est une application de gaming, mais qui me détend fortement. Alors, pour ceux qui savent à l'ancienne, ça fait. Ah, ça, ah, ça. Non, ça, c'est parce que tu me suivais pas sur ma chaîne gaming, que je ne fais plus actuellement de vidéos pour ceux qui me demandent parce que je n'ai pas le time, mais j'ai une chaîne gaming et j'ai cheveux rouges. Et pas là. Et ce qui est drôle dans cette application, c'est que je suis forte, forte, forte. Alors que moi, je me contente d'être euh, moyenne. Je joue à LOL, je suis moyenne. Je joue à Clash Royale, je suis moyenne. En fait, je suis moyenne forte, moyenne nulle. C'est un coup, je suis très forte, un coup, je suis à chier en fait. Ce je... Voilà. Mais cette appli, je suis forte. Alors, du coup, quand je suis vénère, ça me, ça me rassure et ça me rebooste je vous laisse à vous me dire vos applications en commentaire j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et euh, voilà à faire ce que vous voulez je vous laisse euh, peut-être un petit peu avec le coucher du soleil je vais me dégager et euh, sur ce je vous fais des gros bisous et j'espère que voilà le cadre vous a plu bref, bye <musique>